d'une manière plus classique, nous allons dire, et je pense que euh, il vaut, voilà, je préfère, euh, préfère m'investir de cette façon-là. C'est les citoyens qui seront maîtres du projet, c'est-à-dire qui le piloteront. C'est pas quelque chose qu'on donne en pâture à une collectivité locale, c'est pour nous, citoyens. Les gens qui viendront dans ces opérations, viendront pour trouver la rémunération du capital qu'ils auraient sur leur... Leur livret d'épargne ou sur leur petite assurance vie ou le PEL ou des choses de ce style-là. On ne va pas vendre notre énergie, enfin, l'énergie produite à EDF. On va essayer de faire en sorte de la vendre à Enerco. L'accaparement des industriels, des énergies au travers du renouvelable, font que l'acceptabilité des éoliennes notamment ou des champs photovoltaïques deviennent de plus en plus hypothétique.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 dans ces projets-là. Quand on fait un projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit, on est dans le cadre d'un projet industriel. Donc il y a un certain nombre de contraintes au niveau des permis de construire qui sont imposées par la loi et auxquelles on doit, se, je dirais, se répondre. Je pense en particulier à ce qui concerne les études de sol, les études d'impact, faune, flore, etc. Des problèmes que l'on rencontre immédiatement, c'est, le, le, le, en dehors des problèmes techniques, c'est le problème financier, puisque ça, c'est le deuxième volet de toute opération que l'on monte. Quel montage faire et surtout, comment des citoyens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 Dans les années, euh, je dirais, euh, 2010-2011, euh, s'est profilé la, le projet de développer l'exploitation des gaz de schiste et euh, on a euh, un collectif qui s'est créé, euh, je dirais, très rapidement. On était un groupe, euh, je dirais, d'une vingtaine à animer le collectif. Grégory s'appelle, nous interpelle en nous disant « Bon, bah, écoutez, moi j'en ai marre, ça fait un an qu'on se bat contre les gaz de schiste ». On, on se bat toujours contre quelque chose, j'aimerais bien qu'on soit pour quelque chose enfin. On s'est dit, bon, si on pouvait faire quelque chose maintenant, nous, euh, ce serait peut-être pas plus mal pour produire de l'énergie. Je regarde sur la commune d'Aubé et je vois un terrain, c'est l'ancienne décharge publique du village d'Aubé. Je dis, mais ce terrain, on n'en fait rien, pourquoi on ne poserait pas quelques panneaux photovoltaïques là-dessus On avait la chance, encore une fois, d'avoir à côté de nous euh, Enercop, donc on a commencé à leur en parler, sur la faisabilité d'abord, bon, avant d'en parler à qui que ce soit, voir un peu si on était sur du rêve ou si les choses pouvaient se faire. Le conseil municipal nous a dit, ben voilà, on va y réfléchir en, en commission et on vous donne une réponse. Alors là, le entre le temps militant et le temps administratif, on est dans deux mondes totalement différents, puisqu'il a fallu, entre le mois d'août et la fin novembre, pour obtenir, fin novembre, une délibération du Conseil municipal donnant l'autorisation au groupe de Transition de porter un projet à la condition, et ça nous allait très bien, que le Conseil municipal s'implique dans le suivi. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est être au courant de toutes les phases de développement. Comment renvoyer vers la société le plaisir que je me donne en développant ces projets-là En essayant de faire en sorte que des projets comme le nôtre